YouTube, pour une des premières fois, je lance en duo random. Le mec parle pas. Ça arrive souvent, mais il est ultra chaud. C'est à dire quasiment aussi chaud que moi, si ce n'est plus peut-être. Non, après je suis champion du monde. Bon, légèrement moins. Mais il est pas mauvais. Et devinez qui va nous défoncer, nous déchirer. Des cheaters. Est-ce qu'il cheat vraiment Est-ce qu'il cheat pas Je vous laisse le découvrir en commentaire. Bisous. Hey Woki, hello. Non les gars, je tombe sur un mate sans micro Quelqu'un peut lui acheter des cordes vocales? Oh la D5, il était derrière le mur. Le truc s'appelle trace de pneus. Ah chose qui arrive mais chiant. On est parti, les gars. J'adore le sniper et les quickscope, les gars. J'adore ça, c'est un truc de ouf. Je crois que j'ai une passion, les gars, avec ça. C'est illégal. Après, ah, ça, c'est. C'est hélas pas à nous de juger. Bizarre ce quad les gars qui vient d'arriver. Attention, le drone n'a plus de carburant. On va à la base pour avion. Ah, on dans au tas, non, ouais. Je prends les commandes. Trop oh, malin, Eh hey, GG man Pas mauvais le mate, il suit Il suit Il parle pas beaucoup Mais il suit Ça j'ai pas à me plaindre Il a compris que c'était le mal alpha qui pilotait Déjà c'est pas mal J'ai un problème avec les, avec les rushs en oscope les gars, je je m'en rends bien compte, hein. Ah putain ouais le bâtard il a 8 kills Ah ouais il est chaud Ah ouais, il est chaud les gars Petit bâtard là. Paralysé, je suis paralysé. Oh, je suis mort. Je sais pas quoi dire. Je suis à. Interloqué de, de ce qui vient de se passer, et évidemment. Oh, ça aurait été magique. Hein. Tu vois, moi, la différence de lui, je suis toujours avec lui pour l'aider. Ah, le bâtard. non hein, il joue bien il, il était magnifique le noscope les gars magnifique ah, j'ai encore peur mon autoréat à 10 secondes près j'ai voulu troller les gars Ah, il termine à 1 HP. J'ai tiré dessus, les gars J'ai tiré dessus une... Normalement, il faut une balle. Du coup, j'ai tiré dessus une balle, mais elle l'a mis à 1 HP alors que c'était au corps à corps. Il veut quoi, lui, là Oh il est mort, il est mort. Méchant comme la teigne, euh, mon, mon mate. Elle est vraiment fatigué, mais les gars c'est le rhume, mais je, je suis en super forme les gars, ne, ne jugez pas de, de l'état physique plus que ça. Il baite avec son camion. Ah il est vraiment bon ce petit bâtard là avec moi. Dommage qu'il ait pas de micro. Qu'est-ce qui s'est passé, chat? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un joueur manette, le frérot. À côté. Il a un kill de plus que moi, les gars. Il joue vraiment bien. Il joue vraiment bien, il n'y a pas à chier. Hein. Il a dans quasi tous mes, tous mes moves. Il prend des bonnes initiatives. Il prend le camion, il prend le relais. Est, euh, il est fiable. J'ai vraiment l'impression que c'est. Euh, c'est l'opposé de Norby. A partir du moment où j'ai dit qu'il était bon, c'était son opposé. Je sais, hein, je sais. C'est un Labrador. Hein. Ouais. ouais. Ouais, ouais, il est... Euh... Il colle vraiment très très bien. Ah, C'est bien. Hein. C'est ça qu'il faut en soi. Hein. Lol, c'est pour ça qu'ils ont droppé il y a... Du coup t'as pas peur de rusher avec ce mec là, parce que tu sais que si tu tombes, il sera là pour, euh, pour reprendre le kill C'est pratique Thank you Salut, décalé maintenant bon, ça va passer. On prend la tempête hein On est mort Back up, back up man je peux pas le laisser, mais on se tirait de par un autre. Hein. On a envoyé votre coéquipier au boulag. S'il survit, il sera redéployé. Vendeur marqué. Votre coéquipier a réussi. On va le redéployer. Ennemi confirmé. C'est là qu'il m'aurait fallu une paralysante pour les ralentir. Le sniper s'est acharné sur notre équipe, j'ai pas compris pourquoi. Ça va être compliqué les gars. Ça va être super compliqué. Je le réanime au milieu de ce bordel. Comment il a su il, faut savoir apprendre de ses ouais, écoute, il vise dans le mur Mais attends, il a, il, il a, il a débloqué l'arme qui. Euh, on peut pas la débloquer cette arme Je l'ai pas moi cette arme. Ah, si c'est une Phara Non, c'est la nouvelle arme ça. Attends, comment il fait pour avoir ce camo si. Il shit Mais il shit on, on peut pas la débloquer l'arme Ah bichet. Oh fais chier les gars. Le seul qui me tue, c'est un cheater. Hein. Ah ça me fait mal. Ah ben ouais. Il a tous les il a tous les skins les gars. Son atout s'en fout... Là, là les gars il est en train de regarder, il doit y avoir quelqu'un de l'autre côté. Je pense pas que son pote triche, je pense qu'il file toutes les infos à son pote par contre. Attention les gars, là il essaie d'être discret. Hein. Là, Rata, il met les pings pour que ce soit son pote qui les tue, que lui soit pas trop spotted. Ah, si son pote est noc, par contre, il fait. Il, il... il fait ce qu'il a à faire. Ah, les gars, c'est pas beau ça. Hein. Putain, les gars, les... les seuls qui arrivent à me tuer, c'est eux. Hein. Regardez le jouer, les gars. Il s'arrête au milieu de la route pour filer des plaques. Hein. Rate ce naze. Là, c'est pas discret. Là, c'était pas discret, tu vois. Mais pour moi, c'était un peu plus discret. Hein. Il a 18 kills, les gars, le cheater. Hein. J'en avais 12. De toute façon, s'il a plus de kills que moi, c'est qu'il cheat. Hein. Ah, il reste quelqu'un. Vous avez vu comment il a visé à droite C'est qu'il reste quelqu'un. Là, on est sur la vue de son mate qui a 5 kills. Attention, attention, les gars. Regardez-le, les gars, regardez-le jouer. Hein. Regardez-le jouer. À quel moment On le voit pas. Il l'a visé à travers la colline. Il l'a visé... Il a un silent aim il a, même pas il a même pas besoin de vraiment viser les gens, les balles vont dessus Regardez les gars, regardez, là il a, a respotted un autre gars En fait il fait des moments de pause cet attardé mental là, quand il spot les gens Pour les mettre bien, pour, pour bien les à son mate Ah hein. oh, les fils de pute hein. Ah c'était spotted les gars